Donc si on a compris que la solution se trouve éventuellement dans les attributs, à un petit instant, je réponds à la question après, si je prends, je vais en enlever ce 4 over 2 qui ne sert plus à rien, alors, moi j'ai pris white vec, parce que comme ça, je peux écrire AB, voire même C, et la flèche se met sur l'ensemble. Si vous prenez juste la, la syntaxe avec VEC, avec I-J-F, VEC, en minuscule, VEC A, B, on a un petit vecteur, une petite flèche. Je présume que vous avez fait suffisamment d'anglais pour comprendre la différence entre VEC et WIDE. VEC. Ok. Bien, on y va. On avance un peu plus loin. Si on a compris cela, euh, plus c'est dé, tout le monde sait faire maintenant. Hein. Alors, je retrouve ma présentation et on poursuit. J'espère que vous êtes maintenant déjà convaincus, au moins un minimum, que c'est plus facile d'écrire directement à la main que de faire une longue recherche dans Ok. Donc, en conclusion, c'est le pratique, voyons voir la suite. Et commençons petit à petit à travailler à main nue. J'ai mis une petite référence d'une vidéo à regarder chez vous à votre aise après. Bien, est-ce que vous pourriez déjà écrire, même avec la lettre des éléments, cette formule-là Et puis après, le challenge, ce sera que vous écriviez les autres formules à main nue. Je vous laisse travailler.